soyez bénis ce soir, Alléluia, gloire à Dieu, alors dites-moi si vous m'entendez, nous disons bonsoir au Saint-Esprit, nous disons bonsoir au Saint-Esprit, merci d'aimer la vidéo, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, aimez la vidéo, partagez, mmh. partagez, partagez, partager. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, ce soir encore, que le Seigneur vous fasse du bien, gloire à Dieu, nous disons bonsoir au Saint-Esprit, euh, bonsoir à la personne qui est connectée à côté de vous, merci Seigneur, merci Jésus, alléluia, alléluia, alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie de rentrer dans la présence du Seigneur Si tu es dans la joie de rentrer dans la présence du Seigneur, mets juste le chiffre 1. Mets le chiffre 1, manifeste ta joie. Manifeste ta joie par le chiffre 1. Manifeste aussi ta joie euh, par, euh, par le fait de partager et d'aimer la vidéo. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer. Notre prière, gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui mettez le chiffre 1. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Alors je vais prier le Seigneur et nous commençons. Tendre Père de gloire, je te bénis encore ce soir. Merci pour cette nuit, merci pour... Cette nouvelle session où tu nous accordes de nous approcher encore du trône de ta majesté, du trône de ta grâce. Père, je te prie de fortifier tes enfants. Durant cette session, Seigneur, que tu nous assistes. Durant cette session, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Que les anges soient relâchés maintenant, Seigneur, afin de faire un ministère dans la vie de chaque personne. Et que cette prière soit, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur devant ton trône. Et qu'au travers de cette prière, tu puisses encore relâcher la faveur dans les vies, relâcher la restauration, relâcher, Seigneur, oh Dieu, la délivrance, que tu puisses relâcher, oh Dieu, la guérison, relâcher la transformation, la restauration, la grâce, la faveur, et que les vies de tes enfants soient embellies, en Que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au travers de cette prière, et que, Seigneur, les vies soient transformées, les vies soient changées, et que ton feu descende maintenant, afin, Seigneur, d'assister, Seigneur, tes enfants, durant ce temps de prière. Je viens de détruire la lourdeur, je viens de détruire la fatigue, je viens de détruire le sommeil, je viens de détruire, Seigneur, tout esprit qui peut ramener le, euh, la lourdeur, le sommeil dans la vie de tes enfants, afin de ne pas, pas les permettre de prier. Je viens de détruire la distraction, et que, Seigneur, soit pour ta seule gloire dans le nom puissant de jésus j'ai ainsi prié amen amen gloire à dieu nous allons passer directement à la prière il est déjà 23h20 il est 23h20 et nous continuerons sur le téléphone sûrement peut-être si dieu le permet demain soir si dieu le permet je dis bien demain soir demain soir ou bien la semaine prochaine nous allons continuer sur le téléphone gloire à dieu ce soir nous sommes dans une intercession intense alors je vais lire le psaume 88 Lisez avec moi le psaume 88 gloire à Dieu psaume 88 Alléluia ouvrons les bibles dans le psaume 88 ensuite nous allons passer à la prière comme l'heure est déjà avancée Psaume 88, à partir du verset 1. Psaume 88, à partir du verset 1. Gloire à Dieu. Psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte, cantique des les rachites. Nous commençons donc au verset 2. Psaume 88, verset 2. La Bible déclare. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Gloire à Dieu. Nous nous intéressons, nous nous arrêtons sur le verset 2, qui est très intéressant, « Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. » Alléluia. Ici le psalmiste est en train de dire, « Père, je crie jour et nuit. » Il appelle Éternel Dieu de mon salut. » Je crie « jour et nuit » devant toi. Ce qui veut dire que jour et nuit, nous devons être devant Dieu dans la prière. Jour et nuit, nous devons nous tenir dans la supplication devant Dieu. Jour et nuit, nous devons nous tenir dans la présence de Dieu. Jour et nuit, nous devons nous tenir devant le trône de sa grâce, sans se lasser, sans se fatiguer. Jour et nuit, nous nous devons chercher sa face. Alors c'est pour cela encore, en cette nuit, nous voulons nous tenir devant la face de Dieu. Nous voulons encore supplier Dieu. Nous voulons encore prier. Nous voulons encore appeler le feu de la délivrance. À descendre dans nos maisons. À descendre dans nos vies. À descendre dans nos situations. À descendre... Euh, dans, dans, dans nos familles, à descendre dans la vie de nos enfants. Nous voulons appeler le feu de la transformation, le feu de la restauration, le feu de la délivrance, que cette nuit encore nous puissions nous tenir devant le trône de Dieu avec assurance afin qu'il nous accorde encore son secours ce soir. Que le secours de l'éternel tombe dans ta maison en cette nuit. Que le secours de l'éternel Tente dans ta vie cette nuit que le secours de l'éternel des armées puisse toucher ta vie en cette nuit dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, le psalmiste dit, je suis dans le psaume 88 au verset 2, Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Non pas seulement le jour, mais aussi la nuit. Non pas seulement la nuit, mais aussi le jour. Non pas seulement le jour, mais aussi la nuit. Non pas seulement la nuit, mais aussi le jour. Ce qui veut dire que je ne, me, je ne cesse de, de, de chercher ta face, je ne cesse de crier à toi jusqu'à ce que je vais voir de mes yeux la délivrance, jusqu'à ce que je vais vivre de mes yeux la justice, jusqu'à ce que je veux voir de mes yeux euh, ta, ta, ta, ton intervention jusqu'à ce que je vais voir de mes yeux, Seigneur, ta délivrance, je vais vivre ta gloire jusqu'à ce que la mer rouge va être divisée en deux, séparée en deux devant moi pour que je puisse passer jusqu'à ce que les montagnes vont être aplanies devant moi. Nuit et jour, je, je cherche ta face. C'est pour cela que nous voulons encore prier qu'en cette nuit, que le Dieu de notre salut, que le Dieu de la délivrance, puisse encore se manifester, qu'il puisse intervenir dans ta situation, qu'il puisse intervenir dans ta maison, qu'il puisse intervenir dans ta famille, qu'il puisse te visiter en cette nuit, qu'il puisse te faire du bien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors nous voulons prier maintenant. Gloire à Dieu. Là où tu te trouves, prépare-toi. Nous rentrons dans la prière maintenant. Nous rentrons dans l'intercession maintenant. Nous rentrons directement, Alléluia, devant le trône de Dieu. Nous voulons maintenant... Nous voulons maintenant euh, donner, alléluia, donner nos sujets de prière, nous voulons maintenant élever nos sujets de prière devant le trône de sa grâce. Le Seigneur Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ainsi je vous donnerai » du repos, que nous puissions rentrer dans son repos en ce jour, que nous puissions rentrer devant le trône de sa grâce. Je suis dans la joie, bien-aimé, parce que je rentre devant, euh, je rentre dans la présence plutôt de mon Dieu. Je suis dans la joie parce que je rentre dans la présence du Saint-Esprit. Je rentre dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit en moi commence déjà à bouillonner. Le Saint-Esprit en moi, alléluia, commence déjà à bouillonner. Alors je suis dans la joie d'être dans sa présence. J'espère aussi que c'est ton cas et que cette nuit, Soit la nuit de la grâce, la nuit de la faveur, la nuit des ouvertures dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci au Père ce soir. Alléluia. Merci au Père. Tu vas dire tendre Père, je te remercie cette nuit. Merci pour euh, euh, cette nuit. Merci de m'avoir gardé protégé depuis le matin jusqu'à maintenant. Merci d'avoir gardé ma maison d'avoir veillé sur mes enfants, d'avoir veillé sur ma famille, de m'avoir protégé. je te bénis, je te loue, je te magnifie, merci pour tout ce que tu as fait pour moi en cette journée, pour ma famille, pour mes enfants, bien aimé, tu pries selon tes paroles, tu dis tout simplement merci, alléluia, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie ton Dieu, en cette nuit, parce qu'il t'a protégé. Durant la journée, il a été avec toi. Durant la journée, sa main a été avec ta famille. Durant la journée, il a préservé ta famille. Il t'a gardé. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Alléluia. Tendre Père, je viens encore te célébrer. Je viens encore te louer ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour cette nuit que tu m'accordes encore. Merci de m'avoir protégé, d'avoir protégé mes enfants. Durant la journée, Seigneur, ta main a été avec nous. Ta main a été avec ma famille. Ta main a été avec mes enfants. Ta main a été avec ma maison. Je viens te célébrer. Je viens te louer. Je viens te magnifier. Toi qui es le Dieu de la protection divine. Toi qui es le Dieu de la restauration. Toi qui es le Dieu de la délivrance. Toi qui es le Dieu de la préservation. Je viens te louer car c'est ta main qui nous a gardés. Reçois la gloire, oh Dieu. En cette nuit, je viens annoncer ta fidélité. En cette nuit, je viens annoncer ta bonté. En cette nuit, je viens annoncer ta miséricorde il est écrit dans ta parole oh il est bon d'annoncer dès le matin euh, ta bonté et ta fidélité pendant les nuits il est bon d'annoncer dès le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits oui ce, cette nuit je viens déclarer je viens annoncer que tu es fidèle cette nuit je viens proclamer que tu es le dieu fidèle cette nuit je viens proclamer que tu es le dieu protecteur cette nuit je viens proclamer que tu es le dieu qui me garde et qui me protège. Reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je te célèbre, mon Père. Je te magnifie, mon Père. Je t'exalte mon Père. « Oh, sois béni en ce soir, sois célébré cette nuit, sois magnifié cette nuit, sois exalté cette nuit, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites l'élevation, tu mérites, oh Seigneur, oh, le, le chant de mon cœur, tu mérites, oh Seigneur, les acclamations, tu mérites toute la gloire, je viens te bénir, je viens te louer, je viens te magnifier, merci pour la vie, merci pour la protection, merci pour la préservation. » Merci pour la force, Seigneur, que tu me donnes. Merci pour la force que tu donnes à ma famille. Merci pour la force que tu donnes à mes enfants. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te bénis, ô oh Dieu. Alléluia. Là où tu te trouves bien-aimé, tu vas encore prier. « Tu vas encore te répentir devant le trône de la grâce de Dieu. Il est écrit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous voulons demander pardon pour nos péchés connus et inconnus. Nous voulons encore nous répentir devant le trône de sa grâce, afin que notre prière puisse monter et que notre prière puisse être un parfum de bonne odeur. Prie avec moi là où tu te trouves. Commence à demander pardon. Réponds-toi de tout ton cœur. Et si le Saint-Esprit te rappelle un péché, quel qu'il soit, même si c'est un péché qui, a, qui date de, de, des années en arrière, tu vas le nommer, tu vas le dire, tu vas le dénoncer, renoncer à ce péché et déclarer que tu le délaisses dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je viens encore devant ton trône ce soir. Te demander pardon. Je viens te demander pardon pour mes péchés. Je viens te demander pardon pour les péchés de mes enfants. Je viens te demander pardon pour les péchés de ma maison. Je viens me répentir devant toi. Car Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irai je encore C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est pour cela que je viens devant toi, te demander pardon. Te de demander pardon, te de demander pardon, pardon Seigneur les pensées de mon cœur, pardon les paroles de ma bouche, pardon tout péché que j'ai commis Seigneur, par les paroles que j'ai dites, par les regards que j'ai pu avoir, par les pensées que j'ai pu avoir, par les méditations que j'ai pu avoir, je te demande pardon, je te demande pardon Seigneur, accorde-moi ton pardon, pardonne ma maison, accorde-nous ta grâce. Pardon, Seigneur, la tour de prière se meurt, et que ta grâce tombe sur nous, et que ta grâce tombe sur nous. Oh, il est écrit dans ta parole, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je reconnais, Seigneur, que je tombe des fois, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Alors je viens te demander pardon, je viens te demander pardon. Pardon tout péché, tous mes péchés connus et inconnus. Pardon toutes choses que j'ai faites et qui ne t'a pas glorifié, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes toujours, bien-aimés, en train d'intercéder. Nous voulons encore prier, nous voulons encore inviter le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Tu vas dire avec moi ce soir, Saint-Esprit, remplis-moi encore de toi cette nuit. Remplis-moi de toi, de la tête à la plante de mes pieds, que je sois rempli de toi. Et aide-moi à faire la volonté de Dieu. Aide-moi à accomplir, alléluia, ce à quoi Dieu m'a envoyé sur la terre. « Aide-moi à faire la volonté de Dieu. Aide-moi à être la personne que Dieu veut que je puisse être. » Aide-moi à faire ce que Dieu attend de moi. Commence à prier, demande au Saint-Esprit de te remplir et demande au Saint-Esprit de t'aider à devenir la personne que Dieu veut que tu puisses devenir. Demande au Saint-Esprit de t'aider à faire la volonté de Dieu. Car le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour te conduire dans la volonté de Dieu. Commence à prier avec moi, au nom puissant de Jésus au oh Saint-Esprit, je viens encore je viens encore en cette nuit désirer ta présence, je te désire Saint-Esprit, oh il est écrit dans ta parole, c'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'éternel je reconnais Seigneur que sans toi Saint-Esprit je ne peux rien faire je reconnais Saint-Esprit que sans toi ma vie chrétienne n'a pas de sens je reconnais que Saint-Esprit sans toi je n'ai pas de force je reconnais Saint-Esprit que sans toi je ne peux rien faire, c'est c'est pour cela que je viens devant le trône de ta grâce. Je viens, je viens, Saint-Esprit. Je viens te demander oh, de remplir ma vie. Remplis-moi, Saint-Esprit, de la tête à la plan de mes pieds. Je veux être rempli de toi. Je viens, Saint-Esprit, m'abandonner entre tes mains. Saint-Esprit, je viens m'abandonner entre tes mains. Je viens m'abandonner entre tes mains. Je viens m'abandonner entre tes saintes et belles mains. Je viens m'abandonner à toi, Saint-Esprit. Oh, je t'en supplie, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ton Souffle, Saint-Esprit. Remplis-moi de ton vent. Remplis-moi, Saint-Esprit. En cette nuit, je désire être rempli de toi. Je désire être rempli de toi. Bien-aimé, désire que le Saint-Esprit te remplisse. Désire que le Saint-Esprit te remplisse. C'est le Saint-Esprit qui te permet de manifester la puissance. C'est le Saint-Esprit qui te permet de manifester l'onction. C'est le Saint-Esprit qui te permet de manifester la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te permet de faire les exploits. C'est le Saint-Esprit qui te permet, oh, de faire des exploits. Il embellit ta vie. Demande au Saint-Esprit de te remplir de la tête à la plan de tes pieds. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tes pensées soient renouvelées par la puissance du Saint-Esprit. Oui, que tes pensées soient renouvelées. Que tu sois changé. Que ton cœur soit changé par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te revête comme un vêtement. Saint-Esprit, nous avons faim et soif de toi. Saint-Esprit, nous avons faim et soif de toi. J'ai faim de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Oh, « Aide-moi à faire la volonté de Dieu. » Aide-moi à accomplir ce que Dieu attend de moi. Aide-moi à faire ce que Dieu attend de moi. Aide-moi à être là où Dieu veut que je sois. Saint-Esprit, je t'en supplie. Que je puisse faire la volonté de Dieu. Que je puisse faire la volonté de Dieu. Que je puisse faire la volonté de Dieu. Conduis-moi à faire la volonté de Dieu. Conduis-moi à manifester Christ. Conduis-moi conduis à manifester, Alléluia, la gloire de Dieu. Saint-Esprit, je soupire après toi. Je soupire après toi, Saint-Esprit. Je soupire après toi, Saint-Esprit soupir après toi en cette nuit, remplis-moi, remplis-moi, je ne veux pas être ivre de vin, mais je veux être ivre de toi, Saint-Esprit, je ne veux pas être ivre de vin, je veux être ivre de toi, ô Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi, afin que je sois conduit par toi, conduis-moi Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit, manage ma vie, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, dirige mes pas, dirige mes pas, dirige mes choix, dirige mes choix. Que tu puisses diriger mes choix, que tu puisses conduire ma vie, que tu puisses conduire mes pas, que tu puisses, Saint-Esprit, me conduire. Oh, j'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, de la tête à la plan de mes pieds, que je sois rempli de toi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, et que je puisse faire la volonté de Dieu, et que je puisse faire la volonté de Dieu, que je puisse faire la volonté de Dieu, que ma maison puisse faire la volonté de Dieu, que ma famille puisse accomplir la volonté de Dieu, et que tout ce que j'ai puisse accomplir la volonté de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus Alléluia, au nom de Jésus, Saint-Esprit, je t'en supplie, Saint-Esprit, je t'en supplie, Alléluia, je t'en supplie, Saint-Esprit, remplis-moi remplis-moi. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas invoquer le sang de Jésus ce soir. Nous sommes en train d'intercéder. Nous avons besoin du sang. C'est le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. C'est pour cela ce soir, cette nuit, tu vas encore invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse encore purifier ta maison. Que le sang de Jésus puisse encore nettoyer ta maison. Que le sang de Jésus puisse encore nettoyer ta vie. Nettoyer tes enfants. Tu vas plonger ta vie dans le sang de Jésus. Tu vas plonger... Tes enfants dans le sang de Jésus. Tu vas plonger ta maison dans le sang de Jésus. Commence à plonger tout ce, que, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as dans le sang de Jésus. Commence à prier avec moi. Invoque le sang de Jésus. Oh Seigneur, j'invoque ton sang. Cette nuit, j'invoque ton sang. Que ton sang précieux, Puisse encore me nettoyer, puisse encore me purifier, puisse encore me laver cette nuit. De la tête à la plante de mes pieds, que je sois purifié par ton sang précieux. De la tête à la plante de mes pieds, que ma maison soit purifiée par ton sang précieux. Seigneur, ton sang parle mieux que celui d'Abel. « Ton sang crie mieux que celui d'Abel, si le, le, le sang d'Abel a crié vengeance. Seigneur, ton sang crie mieux que celui d'Abel. Je te prie en cette nuit que ton sang puisse parler pour moi, que ton sang puisse parler pour ma maison, dans le nom puissant de Jésus. » Seigneur, que ton sang parle pour moi en cette nuit. Que ton sang parle pour ma maison en cette nuit. Que ton sang parle en ma faveur en cette nuit. Je te prie, purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Oh, je désire ta purification. Je désire ta purification. Je désire ta purification. Que ton sang précieux puisse laver ma vie. Puisse nettoyer ma vie. Puisse nettoyer mes enfants. Puisse nettoyer. Cette nuit, je viens plonger ma vie dans le sang de Jésus-Christ. Cette nuit, je viens plonger. Plonger mes enfants dans le sang de Jésus Christ. Cette nuit, je viens plonger ma maison dans le sang de Jésus Christ, le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang qui fait fuir Satan. Oh Seigneur, je viens invoquer ton sang que ton sang précieux puisse me nettoyer, puisse me laver, puisse me laver dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que la pluie du sang, que la pluie du sang de Jésus puisse tomber dans ta maison cette nuit. Que la pluie du sang de Jésus puisse tomber dans ta vie, sur ta vie. Que la pluie du sang de Jésus puisse nettoyer ta maison. Seigneur, que ton sang nettoie ma maison, que ton sang purifie ma maison cette nuit. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé par la puissance du sang de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit à allé... Anéanti, mon Père, sois brisé, Seigneur. Que ton sang précieux nettoie, que ton sang précieux lave, que ton sang précieux libère dans le nom puissant de Jésus. Je désire ton sang cette nuit, je désire ton sang cette nuit, je désire ton sang précieux. Que ton sang puisse me laver, que ton sang puisse me laver en cette nuit avant d'aller dormir. Que mes enfants soient purifiés par ton sang précieux, que mes enfants soient purifiés par ton sang précieux dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus, Alléluia, que mes enfants soient purifiés, que mes enfants soient lavés, que mes enfants soient nettoyés, que mes enfants soient nettoyés, nettoyés, Seigneur, par la puissance de ton sang précieux, et que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, soit anéanti, soit détruit par la puissance de ton sang précieux, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. « Oh, je t'en supplie, Seigneur, que ton sang puisse nettoyer ma maison, que ce qui n'est pas de toi, ce qui vient des sirènes des eaux, ce qui vient de la sorcellerie familiale, ce qui vient de la maison de mon père, tout ce qui vient de la maison de ma mère, les mauvaises semences, soient détruits par la puissance de ton sang. » Cette nuit, au nom puissant de Jésus, que cela soit détruit par la puissance de ton sang précieux, que cela soit anéanti par la puissance de ton sang précieux, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton sang précieux lave et nettoie tous les organes de mon corps. Bien aimé, tu vas invoquer le sang précieux. Avant d'aller dormir, invoque encore le sang de Jésus. Que le sang précieux de Jésus puisse nettoyer tous les organes de ton corps. Alléluia. Que le sang de Jésus nettoie tous les organes de ton corps au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie tous les organes de ton corps dans le nom puissant de Jésus. Et que toute maladie tout germe qui peut se cacher dans ton corps soit détruit par la puissance du sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus à nettoyer, à nettoyer ton corps, à nettoyer tes organes dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Seigneur, que ton sang précieux lave et nettoie tous les organes de mon corps ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang précieux lave et nettoie tous mes articulations ce soir, au nom puissant de Jésus. Que ton sang précieux lave et nettoie tous les organes de mon corps, avant que j'aille dormir, avant que je n'aille dormir, avant que je ne puisse monter sur le lit. Que ton sang précieux puisse nettoyer tous les organes de mon corps. Que ton sang précieux puisse laver et nettoyer tous les organes de mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang précieux puisse se laver et nettoyer tous les organes du corps de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Et que toute maladie qui a été plantée, qui a été plantée, peut-être au travers de la nourriture pendant la journée, au travers de plusieurs choses, soit détruite au nom de Jésus. Soit anéantie au nom de Jésus. Soit anéantie au nom de Jésus. Soit anéantie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia. Bien aimé, tu vas prier. Alors que nous sommes en train de prier pour notre nuit, bien aimé, tu vas prier. Tu vas maintenant détruire tous les rêves maléfiques au nom de Jésus. Tu vas détruire tous les rêves maléfiques dans le nom puissant de Jésus, Alléluia. Oh, tu vas dire avec moi ce soir, au nom puissant de Jésus, j'annule et efface tous les rêves maléfiques au nom puissant de Jésus. Oh, alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir, j'annule et j'efface tous les rêves maléfiques par la puissance du sang de Jésus au nom puissant de Jésus. J'annule et j'efface tous les rêves maléfiques cette nuit au nom puissant de Jésus. Bien aimé, commence à annuler. Commence à effacer tous les rêves maléfiques. Alors que tu vas aller dormir, tout rêve maléfique que le diable avait préparé contre toi, tout rêve maléfique que les sorciers avaient préparé contre toi, tout rêve maléfique que le monde des ténèbres avait préparé contre toi pour te visiter, que cela soit annulé maintenant, que cela soit détruit maintenant, au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, j'annule et j'efface maintenant tous les rêves maléfiques au nom puissant de Jésus. J'annule et je fasse maintenant tous les rêves maléfiques au nom puissant de Jésus. Oh, les rêves maléfiques n'ont pas de place dans ma maison. Les rêves maléfiques n'ont pas de place dans mon sommeil. Les rêves maléfiques n'ont pas de place dans le sommeil de mes enfants. Le rêve, les rêves maléfiques n'ont pas de place dans le sommeil de mon époux. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare ce soir, je déclare cette nuit que j'annule et efface tous les rêves « Rêve maléfique au nom puissant de Jésus. Je viens annuler. Je viens effacer. » tous les rêves maléfiques que j'ai fait hier je viens annuler je viens effacer tous les rêves maléfiques que je pourrais faire alors que je vais dormir je viens annuler je viens effacer tous les rêves maléfiques qui ont été préparés contre mon sommeil qui ont été préparés contre ma nuit qui ont été préparés contre moi dans le nom puissant de Jésus je viens annuler cela je viens annuler cela je viens annuler cela commence à annuler au nom puissant de Jésus je viens annuler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 Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus, Oh, efface les rêves maléfiques, détruis les rêves maléfiques. J'annule et efface tous les rêves maléfiques au nom de Jésus. J'annule et efface tous les rêves maléfiques qu'on a préparés contre mon sommeil, J'annule et efface tous les rêves maléfiques dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, annule et efface. Tous les rêves maléfiques. Le rêve que tu as fait peut-être hier. Le rêve que tu as fait avant-hier. Le rêve que tu as fait avant avant-hier. Le rêve qui est préparé contre toi en cette nuit. Que cela soit annulé. Que cela soit effacé. Dans le, nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tes rêves soient purifiés par le sang de Jésus. Que tes rêves soient purifiés par le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, bien aimé, le diable des fois, les sorciers utilisent les rêves pour envoûter les gens. Les sorciers utilisent les rêves pour amener des maladies. Les sorciers utilisent les rêves pour amener des malédictions. Au détruit ces rêves au nom puissant de Jésus. J'annule et efface tous les rêves maléfiques au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, tu vas encore prier avec moi. Mmh. Tu vas prier avec moi au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir, je viens maintenant détruire, je viens détruire, je viens déchirer par le sang de Jésus tout liste des ténèbres qui contient mon nom au nom de Jésus. Que tout liste de ténèbres qui contient ton nom, soit déchiré cette nuit au nom de Jésus. Que toute liste des ténèbres, que toute liste des ténèbres, qui contient ton nom, soit maintenant déchiré. Que ton nom soit effacé par le sang de Jésus. Que ton nom soit effacé par la puissance du sang de Jésus. Que ton nom soit effacé par la puissance du sang de Jésus. Que ton nom soit effacé. Tu vas dire avec moi, alors que je me tiens à la porte de minuit, je viens maintenant déchirer. Je viens maintenant détruire toute liste des ténèbres qui contient mon nom au nom puissant de Jésus. Que toute liste des ténèbres qui contient ton nom soit déchirée, soit brûlée par le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Alors que je me tiens à la porte de minuit cette nuit Alors que je me tiens à la porte de minuit Je viens détruire Je viens déchirer Je viens brûler par le feu du Saint-Esprit toute liste des ténèbres qui contient mon nom et le nom de mes enfants au nom puissant de Jésus. Je viens brûler par le feu du Saint-Esprit toute liste des ténèbres qui contient mon nom et le nom de mes enfants au nom puissant de Jésus, que toute liste des ténèbres qui contient ton nom qui contient le nom de tes enfants qui contient le nom de tes petits-enfants soit déchirée, soit brûlée par le feu du Saint-Esprit au, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout cas des ténèbres qui réclament ta vie soit détruit ce soir au nom puissant de jésus soit détruit cette nuit au nom puissant de jésus que toute boule de cristal qui réclame ton nom que tout miroir des ténèbres qui réclame ton visage soit brisé cette nuit au nom puissant de jésus au nom puissant de jésus au nom puissant de jésus bien aimé tu dois prier avec la colère bien aimé tu vas prier tu dois prier avec la sainte colère tu dois briser les miroirs des ténèbres. Tu dois briser les boules de cristal qui reclament ton nom. Tu dois briser les marmites des ténèbres qui reclament ta vie. Toute marmite des ténèbres qu'on utilise dans la nuit pour réclamer ta vie, pour invoquer, pour appeler ton nom, pour invoquer ton nom, pour que les malédictions viennent. Que cela soit renversé au nom puissant de Jésus. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Continue à prier. Continuez à prier dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus Oh, que le feu du Saint-Esprit détruise toute liste des de ténèbres, toute liste maléfique contenant ton nom dans le nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit localise cette nuit toute liste des ténèbres qui contient mon nom, qui contient le nom de mes enfants ou qui contient le nom des membres de ma famille. Que cela soit brûlé, que cela soit anéanti, que cela soit brisé cette nuit au oh, nom puissant de Jésus. Au oh, nom puissant de Jésus. Qu'aujourd'hui, que cette nuit soit la nuit de panique dans le camp de mes adversaires que cette nuit soit la, la nuit de panique dans le camp des sorciers de ma famille que cette nuit soit la nuit de panique dans le camp des ténèbres au nom de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il y ait la panique, qu'il y ait la panique dans leur camp ce soir, qu'il y ait la panique au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute liste des ténèbres qui contient mon nom, qui contient le nom de mes enfants, qui contient le nom de mon époux, qui contient le nom de mes petits-enfants, qui contient le nom de mes frères et sœurs, soit brûlée par le feu dans le nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit localise. Toute liste des ténèbres qui contient le nom de mes enfants. Qui contient mon nom, qui contient ma destinée, qui contient le nom de mon mariage, qui contient le nom de mon époux dans le nom puissant de Jésus. Oh, que cela soit brûlé ce soir. Que cela soit brûlé cette nuit. Que cela soit brûlé cette nuit dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit brûlé cette nuit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire avec moi, au oh, nom puissant de Jésus, au oh, nom puissant de Jésus, toute attaque des ténèbres qui a été préparée contre moi cette nuit, alléluia, toute attaque des ténèbres qui a été préparée contre moi cette nuit, soit brûlée par le feu au nom de Jésus, soit brûlée par le feu au nom de Jésus toute attaque des ténèbres qui a été préparée contre moi, dans mon sommeil, dans mon rêve. Oh, pendant que je serai en train de dormir, oh, que cette attaque soit brûlée au nom de Jésus, soit foudroyée au nom de Jésus, soit annulée au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, commence à, commence à prier, commence à détruire toute attaque des ténèbres préparé contre toi, que toute attaque des ténèbres qui est préparée contre toi, contre ton sommeil, contre ta maison, soit brûlée, soit anéantie, soit brisée par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Que toute attaque des ténèbres qui est préparée contre toi pendant que tu seras en train de dormir, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit anéanti dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que cela soit anéanti. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que cela soit anéanti maintenant, que cela soit anéanti maintenant, que cela soit anéanti maintenant. <coughs> au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela soit anéanti, que cela soit brisé, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Oh Alléluia. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Tout attaque des ténèbres préparé contre toi en cette nuit, que cela soit brisé, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Prie avec moi et tu vas dire avec moi. Alléluia. Que tout problème dans ma vie, que tout problème dans ma vie qui provient de la sorcellerie, hum, que tout problème dans ma vie... Qui vient de la sorcellerie ou qui provient de la sorcellerie Que tout problème dans ma vie qui vient de la, sor de la sorcellerie, alléluia, reçoive maintenant une solution cette nuit au nom de Jésus. Que tout problème dans ma vie qui vient de la sorcellerie reçoive une solution maintenant. Une solution divine, une solution de Dieu au nom puissant de Jésus. Tu as peut-être un problème qui dure depuis des années, mais ce problème n'est pas un problème naturel. Ce problème est un problème qui vient de la sorcellerie. Oh, que ce, problème puisse, que ce problème puisse recevoir maintenant. Que ce problème puisse recevoir une solution divine au nom de Jésus. Que ce problème puisse recevoir une solution divine cette nuit au nom de Jésus. Tu as peut-être une maladie, mais la maladie vient de la sorcellerie. Que, que, que cette maladie, oh, puisse recevoir maintenant. Que tu reçoives la guérison cette nuit au nom puissant de Jésus. Que ce problème soit solutionné cette nuit. Que ce problème puisse recevoir la solution divine cette nuit au nom de Jésus. Que tout problème dans ma vie qui vient de la sorcellerie reçoive maintenant la solution au nom de Jésus. Reçoive la solution divine au nom de Jésus. Reçoive la solution divine au nom de Jésus. Reçoive la solution divine au nom de Jésus. Oh que ce problème soit foudroyé et qu'il puisse recevoir la solution divine. Que tu puisses recevoir la solution divine dans le nom de Jésus. Oh que ce problème reçoive. Dis avec moi que tout problème dans ma vie qui vient de la sorcellerie reçoive une solution divine maintenant, une solution instantanée, une solution spectaculaire, une solution rapide, une solution puissante. Maintenant, au nom de Jésus, commence à prier que tout problème dans ma vie, que tout problème dans mon foyer, que tout problème dans mon couple, que tout problème dans la vie de mes enfants qui vient de la sorcellerie reçoive une solution maintenant, reçoive une solution instantanée, reçoive une solution rapide, reçoive une, pro, une, so, une solution alléluia spectaculaire reçoivent une solution maintenant au nom puissant de jésus que tout problème que tout problème alléluia qui est dans ta vie que tout problème qui est dans ta vie qui vient de la sorcellerie puisse recevoir maintenant une solution au nom puissant de jésus que ce problème reçoive une solution instantanée dans le nom puissant de jésus oh que tout problème alléluia que tout problème dans ma vie qui vient de la sorcellerie, qui vient de la sorcellerie du côté de mon père, ou qui vient de la sorcellerie du côté de ma mère, reçoive une solution instantanée maintenant. Reçoive une solution rapide au moment où je parle. Reçoive une solution aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Car Seigneur, tu es puissant. Car Seigneur, tu es puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est glorieux. Ton nom ne connaît point d'échec. Que tout problème dans ma vie, qui viennent de la sorcellerie, reçoivent une solution instantanée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Nous sommes dans la prière de délivrance avant de dormir. Alors, tu vas prier avec moi, tu vas dire, Alléluia, au nom puissant de Jésus, que toutes les bénédictions, toutes les bénédictions, ou encore, tu vas plutôt dire, que toutes mes bénédictions, toutes mes bénédictions confisquées par les esprits de sorcellerie, que toutes mes bénédictions confisquées par les esprits de la sorcellerie, ou encore les esprits de sorcellerie, soient relâchées cette nuit au nom de Jésus. Que toutes mes bénédictions... Confisqué par les esprits de sorcellerie, soit relâché cette nuit au nom de Jésus. Soit relâché maintenant au nom de Jésus. Soit relâché maintenant au nom de Jésus. Soit relâché maintenant au nom de Jésus. Oh, je répète encore que toutes mes bénédictions, toutes les bénédictions de ma vie, toutes les bénédictions de ma maison, toutes les bénédictions de ma destinée, confisquées par les esprits de sorcellerie, soient relâchées maintenant. Commence à dire que cela soit relâché, que cela soit relâché, que cela soit relâché. Au nom puissant de Jésus, que cela soit relâché. Que toutes tes bénédictions qui ont été confisquées par les esprits de la sorcellerie soient relâchées maintenant au nom de Jésus. Que toutes tes bénédictions qui ont été confisquées par les esprits de la sorcellerie soient relâchées maintenant. Oh, que ton travail soit relâché ce soir au nom puissant de Jésus. Que ton travail soit relâché cette nuit au nom puissant de Jésus. Que ton mariage soit relâché cette nuit au nom puissant de Jésus. Que ta santé soit relâchée cette nuit au nom de Jésus. Que toutes tes bénédictions qui été confisqués par les esprits de la sorcellerie. Oh, sois relâché maintenant, sois relâché maintenant, sois relâché maintenant, au oh, nom puissant de Jésus. Que cela soit relâché maintenant, que cela soit relâché maintenant, que cela soit relâché maintenant, au oh, nom puissant de Jésus. Que toutes mes bénédictions, que toutes mes bénédictions qui ont été confisquées par les esprits de la sorcellerie soient relâchées par le feu cette nuit, soient relâchées par le feu cette nuit. Oh, que mon mariage soit relâché maintenant, que ma vie soit relâchée maintenant, que mes finances soient relâchées maintenant « au nom puissant de Jésus, que mes enfants soient relâchés maintenant, au nom puissant de Jésus, que ma vie soit relâchée maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, on commence à dire, relâché maintenant, que mes enfants soient relâchés maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus toutes mes bénédictions qui ont été confisquées par les esprits de la sorcellerie de la maison de mon père et de la maison de ma mère. « Oh, que cela soit relâché maintenant, que cela soit relâché maintenant par la puissance du feu, que cela soit relâché, Maintenant, que cela soit relâché maintenant par la puissance du feu, par la puissance du feu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela soit relâché maintenant, que cela soit relâché maintenant, que cela soit relâché maintenant, on oh, continue à prier, continue à prier. Que toutes tes bénédictions qui ont été confisquées par les esprits de la sorcellerie, par les esprits des eaux, par les esprits des ténèbres, soient relâchées maintenant. Ton travail qui a été confisqué, qu'il soit relâché maintenant. Tes biens qui ont été confisqués, qu'il soit relâché maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, mon Père. Au nom puissant de Jésus. Que ce qui m'appartient soit relâché maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que cela soit relâché maintenant. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, que cela soit relâché, que cela soit relâché. Je récupère mes bénédictions, je récupère mes bénédictions. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, avant de, de dormir, tu vas encore détruire, tu vas dire... Au nom puissant de Jésus, je viens maintenant détruire tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, tout esprit des enfants de nuit, tout esprit de mariage de nuit, dans le nom puissant de Jésus. Oh, au nom puissant de Jésus, tu vas encore dire avec moi, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je viens détruire maintenant tout esprit de mari de nuit, tout esprit de mari de nuit qui dérange ma vie. Tout esprit de femme de nuit qui dérange mon sommeil. Tout esprit d'enfant de nuit. Quand tu vois que euh, peut-être que tu te vois toujours dans une maison en train de t'occuper des enfants et que tu es marié. Mais tu ne vois jamais le visage de ce mari. Tu ne vois jamais le visage de ses enfants. Mais tu te vois seulement... Euh, t'occuper des enfants, ou donner naissance à des enfants, que cela soit détruit au nom de Jésus, Détruis ce mari de nuit, détruis cette femme de nuit, détruis ses enfants de nuit, détruis la dot de nuit, si tu vois que tu dans tes rêves tu es toujours, tu es marié, tu te, tu te vois marié, oh, détruis cela au nom de Jésus, il y a des personnes qui ne sont pas épanouies dans leur mariage physiquement, mais qui sont épanouies dans le mariage, euh, dans, dans, dans, dans les rêves, tu te sens bien, tu te sens bien, comme si tu es marié avec quelqu'un, mais dans la vie normale, tu n'es pas heureuse ou tu n'es pas heureux. Détruis cela au nom de Jésus. Tout mariage des ténèbres, que cela soit détruit. Tout dente des ténèbres, que cela soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir, je viens détruire maintenant tout pouvoir des maris de nuit tout esprit de mari de nuit. Alléluia. Je viens détruire cela au nom de Jésus. Je détruis tout pouvoir de mari de nuit qui vient pour déranger mon sommeil. qui vient pour ramener des envoûtements dans mon sommeil. dans le nom puissant de Jésus. Je détruis tout mari de nuit. Je détruis toute femme de nuit. Je détruis tout enfant de nuit. Je détruis le travail de nuit. Si tu vois que tu travailles la nuit, dans tes rêves, tu es toujours en train de travailler. Tu travailles beaucoup et quand tu te réveilles, tu es fatigué. Détruis ce travail au nom de Jésus. Détruis ce travail au nom de Jésus. Je viens détruire maintenant tout travail de nuit dans le nom puissant de Jésus. Je viens détruire tout mariage de nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens détruire toute activité que je, je me vois faire dans la nuit au nom de Jésus. Je viens détruire les esprits des eaux au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de, de, de minuit, je viens détruire les animaux qui me poursuivent la nuit dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens détruire cela. Je viens détruire cela. Continue à détruire cela. Que tout mari de nuit qui vient pour envoûter ta vie quand tu dors soit détruit au nom de Jésus. Que tout mari de nuit qui vient oppresser tes sommeils soit brisé, détruit, foudroyé par le feu dans le nom de Jésus. Que toute femme de nuit qui vient déranger ton sommeil soit détruite au nom puissant de Jésus. Soit anéantie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alors tu vas prier avec moi et tu vas dire, Alléluia, je viens plonger ma vie dans le sang de Jésus. Je viens plonger la vie de mes enfants dans le sang de Jésus. Je viens plonger la vie de mon époux dans le sang de Jésus. Je viens plonger ma destinée dans le sang de Jésus. Je viens plonger mes finances dans le sang de Jésus. Et cela au nom puissant de Jésus. Commence à plonger ta vie dans le sang de Jésus. Je viens plonger ma vie cette nuit dans le sang de Jésus. Je plonge la vie de mes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge mes finances dans le sang de Jésus. Je plonge mes rêves dans le sang de Jésus. Je plonge, alléluia, mon sommeil dans le sang de Jésus. Je ma nuit dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, et je déclare la victoire dans ma nuit, je déclare la victoire dans ma nuit, au nom puissant de Jésus Christ, je déclare la victoire dans ma nuit, au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire dans ma nuit, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire dans ma nuit, je déclare la victoire dans ma nuit, je déclare la victoire dans ma nuit, aucun mari de nuit, aucune femme de nuit, aucun enfant des ténèbres ne vient encore pour envoûter ma vie dans le nom puissant de Jésus. bien aimé faites attention. Des fois quand vous rêvez de petits enfants, vous rêvez un enfant qui vient à côté de vous, c'est un démon. Quand on vous envoie un enfant, c'est pour que votre cœur puisse être, que vous ne puissiez pas soupçonner, que votre cœur soit touché pour attirer votre sympathie. votre sympathie. Mais quand vous voyez un enfant ou quand vous rêvez quelqu'un qui est court a chaque fois que vous rêvez quelqu'un qui est court, qui est comme un nain, c'est toujours un démon. Si vous rêvez des petites personnes qui sont tout petits, tout petits, tout courts, comme, comme, euh, comme des nains, tout c'est des démons. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme, c'est des démons. Mais des fois, ils viennent en forme d'enfant. C'est comme un enfant, pourquoi Parce que si c'est un enfant, ton cœur sera touché, tu vas te laisser faire facilement. Que cela soit brisé au nom de Jésus, que cela soit brûlé par le feu, dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit brûlé par le feu, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quand vous voyez les petites créatures dans vos rêves, envoyez le feu. Quand vous voyez des petites créatures dans vos rêves, envoyez le feu. Et quand vous les voyez avec un petit bâton à la main, c'est très dangereux. Parce que ce bâton-là, c'est avec ce bâton qu'il donne des AVC aux gens. C'est avec, avec ces bâtons qu'il qu qu qu qu qu donne, en fait, qu'il envoie des esprits de crise dans la vie des gens. Les gens font des AVC, les gens font des, des ruptures d'anévrisme, les gens font des, des, des, des paralysies. À cause de cette petite baguette ou ce petit, ce petit bâton qu'ils peuvent avoir à la main, faites attention, détruisez-les dès que vous les voyez, détruisez-les dans le nom de Jésus. Je prie cette nuit que le Saint-Esprit te donne la force d'être éveillé même quand tu dors, que ton esprit puisse être fort, que ton esprit puisse être fort, que ton homme intérieur dans tes rêves puisse être fort qu'il soit éveillé dans le nom puissant de Jésus. Que ton être intérieur soit fort et qu'il soit éveillé. C'est ton corps qui a besoin de dormir. Le corps dort, mais l'esprit ne dort pas. » Ton corps dort, mais ton âme ne dort pas. C'est pour cela que tu te vois marcher dans le rêve. Tu te vois faire des activités. Que je prie que ton homme intérieur, que tu vois dans les rêves, puisse recevoir la force de l'esprit au nom puissant de Jésus. Puisse recevoir la force de l'esprit dans le nom de Jésus. Que toi, tu ne sois pas poursuivi, mais que toi, tu poursuives tes adversaires dans le nom puissant de Jésus. Que toi, tu ne sois pas coursé, mais que toi, tu cours derrière tes adversaires au nom puissant de Jésus. Qu'ils puissent avoir peur de toi dans le nom de Jésus. Oui, c'est pour cela que quand tu vois un démon alors que tu es en train de dormir, tu as du mal à dire au nom de Jésus. Ça sort difficilement parce que c'est ton homme intérieur qui parle. Toi, ton corps est en train de dormir C'est pour cela je prie que ta voix dans le sommeil puisse être une voix puissante au nom de Jésus. Que ton sang dans le sommeil puisse être un sang qui va terroriser les ennemis, qui va terroriser tes adversaires dans le nom de Jésus. Et que dans ton sommeil, tu trouves la force de dire au nom puissant de Jésus avec force et puissance dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, embellis ma vie. Que le Père puisse embellir ta vie. Alléluia. La Bible déclare, oui, Dieu qui a commencé cette œuvre. Cette Dieu qui a commencé cette œuvre avec vous, la rendra parfaite. Alléluia. Oui, le Dieu qui a commencé cette œuvre dans ta vie va la rendre parfaite. Lui-même la rendra parfaite. Que Dieu puisse embellir ta vie. Dis avec moi, mon Père, mon Père, embellis ma vie. Embellis ma vie. Donne-moi autant d'années de joie que j'en ai eu de souffrance. Car il est écrit dans sa parole, je vous donnerai autant d'années de joie que vous en avez eu de souffrance. Si tu as eu dix ans de, de souffrance, Dieu te donnera dix ans de bonheur au nom de Jésus. Alléluia, si tu as, vu, tu, as, tu as eu 20 ans de confusion, je prie que Dieu te donne 20 ans de bonheur et de joie, dans le nom puissant de Jésus, 20 ans de bonheur et de joie, 20 ans de grâce, 20 ans de faveur, 20 ans de bonnes choses, 20 ans de sourire, dans le nom puissant de Jésus, 20 ans de sourire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh dit mon Père, mon Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, « Embellis ma vie, embellis la vie de mes enfants, embellis ma maison, embellis mon foyer, embellis mon couple. » Parfait toutes choses, toi qui rends toutes choses parfaites, que tu puisses parfaire toutes choses, que tu puisses parfaire toutes choses dans ma vie, que toutes choses dans, dans ta vie soit rendues parfaite au nom puissant de Jésus. Oui, il est celui qui rend parfait toutes choses. L'œuvre qu'il a commencé, c'est lui qui la rend parfaite. L'œuvre qu'il a commencé dans ta vie, c'est lui qui la rend parfaite. Qu'il puisse rendre l'œuvre qu'il a commencé dans ta vie parfaite au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus, tu dois avoir la foi que Dieu est capable de transformer ta vie radicalement, de l'embellir, de la rendre parfaite, de te rendre heureux, oui, de te rendre heureux, Alléluia, que tu sois béni dans les cieux et que tu sois aussi béni sur la terre, oh, dis avec moi mon père, mon père, bénis-moi dans les cieux et bénis-moi sur la terre, bénis-moi dans les cieux et bénis-moi sur la terre, bénis-moi dans les cieux et bénis-moi sur, bénis bénis sur la terre et que je sois aussi béni dans les eaux, que les bénédictions des eaux viennent à toi, dans les eaux, il y a aussi la bénédiction. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, « Pierre, pour payer l'impôt, va va, euh, euh, va, au bord de, de l'eau et tu verras un poisson qui va arriver. Dans ce poisson, il y a la pièce. Oui, que la bénédiction des eaux puisse venir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que tu sois béni, que tu sois béni, que tu sois béni au nom puissant de Jésus. Que tu sois béni au nom puissant de Jésus. Que tu sois béni. Alléluia. Que tu puisses être béni dans les cieux et que tu puisses être béni sur la terre. Que le ciel puisse faire descendre sur toi la rosée, la rosée de la bénédiction, la pluie de la bénédiction et que la terre puisse te donner la bénédiction. Alléluia. Que la terre puisse produire pour toi la bénédiction. Que partout où tu vas aller, que la bénédiction puisse parler, que la bénédiction puisse crier, que la faveur puisse crier dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tes mains soient bénies alors que tu es en train de dormir que tes mains puissent recevoir la bénédiction et que tu puisses, tout ce que tu vas toucher avec tes mains soit béni dans le nom puissant de Jésus. Le meilleur est pour toi Le meilleur est pour toi Le mot meilleur est aussi pour ta vie Le mot succès est aussi pour ta vie Le mot restauration est aussi pour ta vie Que ta femme qui t'a quitté depuis des années décide maintenant de revenir parce que c'est Dieu qui restaure ton foyer Au nom puissant de Jésus Que ton mari qui t'a quitté il y a des années pense à toi et décide de revenir parce que c'est Dieu qui restaure ton foyer Au nom puissant de Jésus Que es ton enfant qui t'a oublié depuis des années pense à toi et revienne car c'est Dieu qui restaure ta famille dans le nom puissant de Jésus C'est Dieu qui restaure ta maison C'est Dieu qui restaure ta santé Cette maladie qui te dérangeait depuis des années Oh que la santé vienne dans ta vie Que la santé de Dieu s'impose Et que la maladie te quitte à jamais Dans le nom de Jésus Car Dieu dit dans sa parole Les ténèbres ne régneront pas toujours Les ténèbres ne régneront pas toujours Je déclare sur ta vie Que les ténèbres ne vont plus régner Que la lumière va venir au nom de Jésus Au nom de Jésus Tous, tous ceux qui ont été à la base de tes pleurs, tous ceux qui t'ont fait pleurer, tous ceux qui ont été à la base de ta condition, tous ceux qui ont été à la base de ta honte, que l'éternel, alléluia, envoie la honte dans leur camp au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient confus dans le nom de Jésus, qu'ils soient confus et qu'ils soient détruits, qu'ils tombent dans leur propre piège, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne la victoire que le Seigneur te donne la victoire dans le nom de Jésus, que le Seigneur te donne la victoire au nom puissant de Jésus, que tu puisses vivre la gloire de Dieu, que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Alléluia Que tu puisses vivre la gloire de Dieu et que ta vie puisse passer de la mort à la vie, que ta vie puisse passer de, de des ténèbres à la lumière, que ta vie puisse se passer des pleurs à la joie que ta vie puisse se passer de la maladie à la guérison. Que ta vie puisse passer des pleurs au témoignage dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui transforme les vies puisse transformer ta vie au nom puissant de Jésus. Et que tu puisses avoir un bon sommeil. Un bon sommeil. Un bon sommeil. Un bon sommeil. Un bon sommeil. Que ton sommeil soit un sommeil doux et léger dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'éternel campe autour de toi et autour de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, dis avec moi, au nom puissant de Jésus, « Je me libère maintenant » de la servitude du sommeil. Je me libère maintenant de la servitude, de toute servitude qu'on peut m'imposer quand je dors. Je me libère de la servitude, de toute servitude qu'on m'impose quand je dors. Peut-être que quand tu dors, tu vois que des mauvais rêves, tu n'es pas bien, tu sens comme si tu es poursuivi. Oh, libère-toi de cette servitude au nom puissant de Jésus. Je me libère cette nuit de toute servitude qu'on m'impose dans mon sommeil. Je me libère cette nuit de, de, de la servitude de l'insomnie. Si tu ne dors pas, libère-toi de la servitude de l'insomnie libère-toi de la servitude des angoisses tu es toujours angoissé libère-toi de la servitude des angoisses libère-toi de la servitude de la peur, libère-toi de la servitude de la maladie, cette nuit je me libère de la servitude de la maladie je me libère de la servitude des angoisses je me libère de la servitude de la pauvreté, je me libère de la servitude de la honte, au nom puissant de Jésus je me libère de la servitude de la maladie dans le nom puissant de Jésus je me libère de la servitude de la peur dans le nom de Jésus. Libère-toi, libère-toi de la servitude des mauvais rêves au nom puissant de Jésus. Libère-toi de la servitude des oppressions, des cauchemars au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je me libère de la servitude des tensions. Tu es toujours, tu as toujours la tension au nom puissant de Jésus. Libère-toi ce soir, libère-toi cette nuit. Je me libère de la servitude de la, de la dépression. Au nom puissant de Jésus, la dépression émotionnelle, je me libère de la servitude des insomnies au nom puissant de Jésus. Par le feu du Saint Esprit, par le feu du Saint Esprit, par le feu du Saint Esprit, par le feu du Saint Esprit, par le feu du Saint Esprit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois libéré, sois libéré dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et que ton sommet soit couvert par le sang de Jésus, que ton sommet soit couvert par le sang de Jésus, que ton lit soit couvert par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, je prie cette nuit que la bénédiction te localise, que la bénédiction te localise au nom de Jésus et que Dieu puisse ouvrir, élargir un grand chemin sous toi, le chemin de la bénédiction, que, que ce chemin s'élargisse devant toi et que tu rentres pleinement dans la bénédiction. Que tu jouisses pleinement de la bénédiction et que le Seigneur te fasse du bien. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut aimer la vidéo Nous sommes arrivés à la fin. Dis tout simplement avec moi, merci Seigneur pour l'exaucement Merci Seigneur pour l'exaucement Dis tout simplement, merci Seigneur pour l'exaucement Seigneur, merci pour l'exaucement Merci pour cette prière intense. Merci pour la présence des anges. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la restauration. Merci d'avoir exaucé nos prières. Là où tu te trouves, tu aimes tout simplement la vidéo. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as donné ton offrande, toi qui as voulu dresser un hôtel sur cette prière. Oh, que ton hôtel puisse parler et que ton offrande puisse détruire tous les hôtels qui crient contre toi, tous les hôtels qui crient contre tes nuits, tous les hôtels qui crient contre ton sommeil, qu'ils soient détruits au nom puissant de Jésus. Que tes offrandes puissent parler devant Dieu et que tes offrandes puissent détruire les hôtels de la sorcellerie qui ont décidé de te faire du mal, qui ont décidé de combattre ta vie. Au nom puissant de Jésus, que tout hôtel satanique et démoniaque qui a décidé de combattre ta vie soit confondu, soit brûlé par le feu de Dieu. Oh, soit brûlé, soit anéanti à cause de ton hôtel que tu dresses maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui aimes la vidéo, que ton j'aime puisse parler pour toi. Parce que cette prière, tous les sujets de prière que nous avons montés vers Dieu vont parler devant le trône de Dieu pour toi. Dans le nom de Jésus. Alors que tu laisses un signe que tous les pouvoirs des ténèbres qui combattaient ta vie soient confus, soient détruits au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que par ton offrande, que par ton like, que par ton partage, que par, ta, que par ta participation dans cette prière, le fait que tu es connecté, Oh, que par ta participation, que le Saint-Esprit expose tout celui qui combat ta vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit expose tout celui qui combat ta vie. Ceux qui sont cachés du côté de ton père et ceux qui sont cachés du côté de ta, de ta mère. Qu'ils soient exposés et détruits au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient exposés et confus, confondus dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien et que ta nuit soit une nuit de victoire dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tendre Père, merci pour ce temps de prière. Merci pour ta faveur. Merci pour ta restauration. Merci pour ta délivrance et merci pour cette merveilleuse nuit que tu nous accordes. Père, garde-nous fidèles à toi et permets que nous puissions être là, Seigneur, à 4h30 pour dévancer l'aurore. Que toute la gloire te revienne Seigneur Fortifie encore tes enfants Garde-les fidèles à toi Seigneur Et donne encore, donne encore, donne encore du sourire Donne encore le bien-être Et surtout Seigneur garde leur cœur Dans la foi, dans la fidélité Dans la consécration Dans, dans, dans la consécration Seigneur Dans la sanctification Dans la crainte de l'éternel au oh Dieu Dans le nom puissant de Jésus J'ai suis prié et nous disons trois fois Amen, Amen, Amen, Amen Soyez tous bénis que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez été béni par cette vidéo, par cette prière plutôt, par cette prière, vous pouvez faire un don par Paypal. Amen. Et n'oublions pas, l'opération maison de prière continue. Tant que la maison de prière n'est pas encore là, c'est que ça continue. S'il vous plaît, donnez, amen, financez la maison de prière, donnez, donnez euh, un don pour la maison de prière pour que nous puissions avancer et que le Seigneur puisse encore ouvrir les portes. Alléluia. Parce qu'avec Christ, nous allons faire des exploits. Que le Seigneur vous bénisse. Euh, vraiment, aimez la vidéo. Ne partez pas sans aimer la vidéo. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière semeur, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications. Et faites partie des abonnés de la tour de prière semeur. Et vraiment, euh, je tiens à remercier tous ceux qui ont partagé. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Et tous ceux qui ont donné leurs offrandes. Alors, euh, tout à l'heure, nous aurons donc dévancé l'aurore. Et je rappelle encore ici, samedi à 20h, Samedi, 20h. Samedi, 20h. Bon, 20h, c'est le journal. Peut-être qu'il y en a qui regardent leur journal, etc. Bon, on va mettre 21h. Amen. Je mets ça 21h comme ça. Au Moi, moins, tout le monde est rentré. Tout le monde a mangé. Voilà. Euh, 21h. On va mettre 21h. 21h, heure de France. Écrivez 21h. Samedi, 21h, nous aurons un Zoom spécial. Voilà. Je vais vous enseigner sur quelque chose de très important. Donc, vous rentrez à 21h sur Zoom. Et je vais envoyer le lien sur euh, Telegram. Vous aurez le lien sur Telegram. À partir de 20h, vous aurez déjà le lien du Zoom. 21h, nous démarrons le Zoom. Amen. Donc, préparez-vous, soyez là. Nous puissions être nombreux au Zoom de vendredi. Euh, de, plutôt de samedi, excusez-moi. Au Zoom de, de, de samedi, 21h. Voilà. Gloire à Dieu. J'ai bien dit samedi, hein, pas vendredi. Samedi. Demain, on est vendredi. Le Zoom, c'est le samedi à 21h. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on se retrouve aussi demain, 18h, nous avons notre culte de prière. Amen. Rejoignez-nous à l'église pour le culte de prière. À partir de 18h, soyez là, voilà, soyez là pour que nous puissions prier ensemble, célébrer le Seigneur ensemble. Alléluia. L'adresse est ici, 1 rue Fernand-Rénaud, zone industrielle de la Porte-Paris, 91 100, Corbeil et Saône. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ce, je vous dis, uh, shalom, shalom, ciao, ciao. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Samedi, Zoom à 21h. Voilà. Soyez bénis. Oh Pierre, que le Seigneur te bénisse. Sois béni et fortifié. Sois béni, sois béni, sois béni. Gloire à Dieu. À très très bientôt. Shalom, shalom, bien aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et l'émission de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous, nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.